I just wanna be the greatest Everybody knows my name, shit I'ma have this whole fucking game list Fitting with the same wit And I'm gonna be famous Ain't nobody able to delay this Coming up, I had a vision to make it Never wanted to be nothing Always wanted to play shit Sitting in class, always wondering why I'm on this lame shit How the hell am I different if we all know the same shit I ain't never let them tell me It's about me, keep my head Okay. désolé si je parlais moins fort que, y, y, que hier quand je tournais la vidéo sur le matériel que je présentais qui était un peu trop sombre à cause de la lumière là on me voit mieux parce que j'avais également mal réglé la caméra il est 14h du matin à la montre une vidéo d'affilée je rentre plus le temps perdu ouais, le café est prêt cette fois-ci on a les d'autres buts je tiens vont tout expliquer que Conan Silver a pris quelques jours de congé Notamment parce que ça le saoule de ne pas avoir d'idée donc quoi ça ne pas savoir quoi tourner en vidéo pour son contenu à lui. Donc c'est moi qui prends le relais. Et lui il s'occupe des recherches pour moi. S'entraide. Donc moi j'ai décidé de prendre les choses en main par rapport à Tipeee et à Utip pour expliquer pourquoi et pour qui dit pourquoi il tout comment ouais on n'est pas doué en orthographe et on n'est pas doué en écriture on sait pas du tout comment s'expliquer en écriture on écrit, on écrit à l'écrit alors on va s'expliquer alors je vais expliquer comment, pourquoi, comment on a besoin d'autre aide vous n'avez pas les liens sont dans non pas dans la description mais dans sont en anglais dans la page youtube de la chaîne vous verrez ces deux petits trucs dans la fiche dans la bannière bon pour commencer pour tipeee, tipeee on le principe, est le principe c'est financement participatif c'est pas vous aurez le remerciement pour Tipeee c'était le premier truc que j'ai fait en premier on a fait en premier disons que c'est assez flou pour moi je ne sais pas trop comment servir pour montrer l'exemple moi et Conan Silver on a fait deux types chacun ça c'est pour notre gueule mais ça c'est pour la gueule de Conan Silver mais au moins une gueule mais au moins ça nous permet de montrer l'exemple on a également fait un utip pour utip pour montrer l'exemple on a fait un récurrent c'est bête mais c'est simple